T'as vu de Vengen, là, tu passes là. là c'est mon quartier. C'est de la marque rose. Ah. C'est euh, le parc euh, de mon école, enfin d'avant. Gary ouais. Baldur. Moi en fait. c'est au stade Le Maçon. J'aime bien jouer. J'aime bien m'entraîner un peu au foot. Et euh, Je joue avec mes copains, voilà, parfois. Non et... aussi, je joue au foot. Ah. Ah. Fait... Chez moi. il y a nulle part Ben, chez moi non moi je joue euh... moi je joue à ici, là. on fait une flèche je joue tout seul on fait une flèche a, mais... euh, moi à la piscine Ben, bah, j'aime bien jouer en bas de chez moi tout seul j'habite juste à côté et euh, je joue au foot des fois je fais des tours de, de vélo tout seul et euh, moi c'est chez moi jouer. Jouer. Jouer. jouer bah à mon téléphone jouer ou euh... à ou à l'Xbox le collège, parce que c'est ennuyant. On a beaucoup de matière et il y a beaucoup de devoirs à faire, surtout pas dans les vacances. J'ai pas envie de me réveiller le matin. Oh, avant, à côté de l'école Beethoven, avant il y avait un petit parc où j'adorais jouer avec mes copains. Franchement, j'ai des bons souvenirs là-bas. Au collège, non, c'est parce que j'ai eu plein de fous rires là-bas. Pour ça, hein. des fois c'était des blagues nulles et j'ai rigolé bêtement. Avec euh, ma copine, on a plein de rires en, en classe, euh, sur les profs, et ils nous clashent en même temps. Euh. Il en pas compte. La dernière fois, il y a une fille elle a mis euh, un jean euh, déchiré, elle lui a dit euh, « ne t'étonne pas si on te donne 10 euros dans la rue ouais. ». Avant, il y avait un parc à côté de l'école Beethoven. Et, euh, et je jouais avec mes copains. Un truc on a Il y avait des eux, pistes cyclables. De euh, euh... Des toboggans, des euh... jeux d'escalade et, euh, et j'aimais bien jouer là-bas avec mes on copains. Raison, là, et, euh, et voilà. Et, et ça me rappelle des bons. De non parce qu'à un moment l'école elle a brûlé. Et ils ont construit une plus grande école. Donc voilà, petit chemin, on traversait comme ça, tac, tac, tac, on chemine, on rencontrait les enfants les uns les autres. Ça faisait des, des grappes qui arrivaient d'ici là, oh, ouais. hop, on se croisait, on franchissait le petit portail, ben, ils commençaient à être libérés et un peu sans, sans contrainte, ils jouaient, et hop, et à midi, quand ils ressortaient, sortaient, ils restaient dans le parc. Ben, nous, les parents, on s'organisait, on ramenait à manger, on faisait des pique-niques, on commandait des pizzas. C'est là où les choses se faisaient, c'est là où les parents se rencontraient, où on passait du, du temps ensemble, on créait des liens, c'était ici. Depuis, c'est où Où est-ce que vous vous rendez Moyennement, il n'y a plus. Ça a brûlé la... pendant les vacances scolaires d'un Noël. Quand le matin, je vois mon école toute noire, j'étais un peu choquée, je n'avais pas compris. Euh, voilà. J'avais euh, 4 ans. J'avais perdu leur doudou, leur père, leur dessin, le poisson rouge, les escargots. la bronze tout perdu.